Jean-François Noubel. Euh, ça fait assez longtemps que je sévit euh, dans les milieux euh, high-tech, puisque j'ai fait partie de ceux qui ont eu la chance d'amener euh, Internet en France au milieu des années euh, 90. Et puis, depuis euh, 2002, j'ai euh, quitté le monde corporate pour vraiment me lancer dans la recherche et le développement autour d'un sujet qui me passionne, euh, qui me passionnait à l'époque et qui me passionne toujours autant, à savoir l'intelligence collective. Alors, par intelligence collective, on entend quoi euh, tout d'abord, une propriété, une propriété du vivant social. Ça veut dire des systèmes vivants. L'intelligence collective, il y en a partout autour de nous. Il ne s'agit pas d'une méthode, il s'agit d'un fait de la vie. Euh, nos cellules qui euh, composent nos, nos corps, 30 000 milliards de cellules en moyenne, ça fait une forme d'intelligence collective. Un vol d'oiseau, un banc de poissons, une euh, fourmilière, une multinationale, une start-up, où nous aussi, dans cette, euh, dans cette pièce, nous formons différentes formes d'intelligence collective. Donc, euh, ça fait partie de la vie. Hein il n'y a pas de vie sans intelligence collective, tout se fait en, en fait ensemble. Les particules, les cellules, les bactéries, les humains, euh, les girafes, euh, ce qu'on veut, tant qu'il en restera en tout cas. Euh, et puis ça a évolué ces dernières années vers une discipline de recherche. Ça veut dire qu'il vise à comprendre pourquoi et à quelles conditions un collectif existe. Pourquoi une équipe de sport, ça fonctionne comme une équipe de sport. Pourquoi une start-up, ça fonctionne comme une start-up. Pourquoi une armée, fonctionne comme une armée. Pourquoi il y a une fourmilière, à quelles conditions il peut y avoir une fourmilière ou bien euh, un banc de poissons ou, euh, ou un nuage d'oiseaux. Pourquoi les oies sauvages ou les canards sauvages euh, volent en V dans ce type de formation avec un petit nombre d'individus, alors que des étourneaux vont éventuellement avoir des centaines, voire des milliers d'individus. De, Donc ça, il s'agit de cette discipline qui essaie de comprendre comment les collectifs fonctionnent euh, dans le vivant en général. Pas, pas l'humain seulement, mais dans le vivant en général. Et le fait d'explorer le vivant en général, ça nous donne énormément d'informations justement qu'on peut reprendre à notre compte pour nous les humains. Parce qu'on vit dans une époque assez formidable, parce que notre espèce, aujourd'hui, avec Internet, commence à produire des collectifs qu'on n'a jamais vus auparavant. Hein, ça veut dire qu'il n'y a pas euh, un pouvoir centralisé, euh, ça n'a pas forcément un nom, ça n'a pas forcément de pignon sur rue, il n'y a pas forcément une raison sociale, etc. Et pourtant, on voit des nuages de gens en ligne commencer à se, à se mettre ensemble alors pour tout, hein, pour partager des photos de chatons, euh, pour du sexe ou des recettes de cuisine, mais aussi pour euh, le futur des énergies propres, pour euh, parler d'éducation, pour parler de politique, de philosophie, de spiritualité, euh, pour euh, monter des panneaux solaires chez soi, pour savoir faire des choses soi-même, pour euh, enseigner euh, différentes techniques de, de ce qu'on veut, d'arts martiaux, ou de façon de fabriquer des drones à domicile. En fait, on voit absolument tout se faire. Et ce type d'organisation... Ça commence à peine, ça n'a que quelques années, et on appelle ça l'intelligence collective holomidale, H-O-L-O, holomidal, de la racine grecque holos, le tout, et holomidale, une structure holistique. D'ailleurs, je donne souvent des conférences dont le, le, le titre dit de l'homo sapiens à l'Olo sapiens. Ça veut dire que, de mon point de vue de chercheur, notre espèce évolue en créant des êtres qui deviennent localement et globalement connectés qui peuvent avoir un sens, une sensorialité, à la fois bien sûr de leur espace sensoriel biologique immédiat, comme ici dans cette, dans cette pièce, mais également aussi de, des réseaux euh, auxquels ils appartiennent. Et à force, quand on commence à bien comprendre les médias sociaux, euh, les tweets, etc., euh, eh bien on commence à vraiment développer une sensorialité subjective hein, de, de, ces, de ces réseaux et sentir un petit peu le monde, alors pour l'instant simplement à travers essentiellement un écran, mais très probablement on va développer dans l'avenir des capacités de sentir le monde, de sentir au travers de nos réseaux, hein, par une sorte d'intelligence extérieure de soi projetée dans les réseaux, ou connectée au réseau, de sentir ça de manière peut-être encore plus charnelle ou sensorielle. Finalement, on pourra en discuter ce soir, mais je, on, on peut imaginer... Euh, des couleurs, des formes, des odeurs, des sensations tactiles, euh, des, des sensations émotionnelles qui peuvent nous donner euh, un sens du tout comme on peut l'avoir déjà aujourd'hui dans cette pièce. On, on a des éléments objectifs, on peut compter combien il y a de personnes, on peut sentir la température, d'ailleurs il fait chaud, euh, mais on, on a aussi un sens de l'atmosphère qu'il y a, de ce qui se vit euh, en nous. On a une sensorialité de ce « nous » ici présent. Pourquoi n'aurions-nous pas dans les années qui viennent aussi, des sensorialités euh, de collectifs, hein, euh, locaux ou globaux, dans lesquels nous, nous nous inscrivons. Alors quand je dis collectif, je reste très vague, parce que j'entends par collectif euh, trois personnes euh, localement ensemble qui se synchronisent euh, via Internet, mais aussi 300 millions de personnes qui peuvent décider de, de faire des projets euh, ensemble, d'imaginer de nouvelles sociétés, de nouvelles nations et vous allez voir qu'on va en parler de ce, genre de ce genre de choses alors pour finir sur le petit tour de présentation donc, euh, je fais de la recherche là-dessus sur cette évolution de notre espèce hein. euh, et bien entendu cette recherche elle nous amène chez nous les humains à nous questionner sur l'économie parce que dès qu'il y a un système vivant il y a une économie il y a une économie dans mon corps hein. mon corps euh, utilise des monnaies qu'on va appeler des hormones, qu'on va appeler de l'ATP et des choses qui vont réguler des flux de richesses, hein, donc de l'énergie, euh, des substances, certaines molécules, etc. Mon corps a une économie, nos corps ont une économie. Une fourmilière a une économie, euh, une forêt a une économie. Ça veut dire qu'il y a des richesses qui circulent, et il y a des mécanismes qui régulent ces richesses, qui les représentent ou qui les régulent, et qu'on va appeler dans un sens beaucoup plus large que ce dont on a l'habitude, qu'on va appeler monnaie. Et là, je vous invite à déjà à une première distinction, on va revenir dessus. Mais vous m'entendrez beaucoup parler de la distinction entre monnaie et argent. L'argent, ça constitue un type de monnaie que nous utilisons les humains, parmi des milliards et des milliards et des milliards d'autres formes de monnaie, d'autres règles du jeu qu'on peut faire. Tout comme le jeu de Monopoly, ça représente un jeu parmi des milliards de jeux qu'on peut imaginer, des jeux de compétition, des jeux de collaboration, euh, on a des tas de possibilités. Eh bien quand on design des monnaies, en fait on installe des règles du jeu sur des circulations de richesses. Voilà, alors, cette question des monnaies, on va en parler euh, ce soir, s'avère absolument centrale dans la recherche en intelligence collective. Si on étudie un collectif, on fait déjà de l'économie, forcément. Mais une économie au sens plus large que ce que l'économie classique et libérale euh, nous a enseigné, euh, parce qu'elle a toujours fonctionné dans un paradigme très étroit. Hein, toutes les théories économiques parlent, partent du principe que ça se passe chez les humains, uniquement, que ça se passe avec de l'argent, uniquement, que ça se passe dans un contexte de rareté, hein. ça veut dire que euh, les gens guidés par la rareté vont faire des, vont faire des choix et nous évoluons dans ce qu'on appelle des monnaies rares. Hein. L'argent ou euh, les, les crypto-monnaies actuelles, les bitcoins, etc. appartiennent à ce qu'on appelle des monnaies rares. Et je pourrais expliquer aussi euh, pourquoi après. Donc aujourd'hui, il y a euh, une ouverture de la compréhension de l'économie qui se fait euh, quand on comprend l'économie dans les systèmes vivants. Et là on parle plus simplement de travail et de capital, là ça nous amène dans la vision complètement du monde industriel en plein déploiement, hein, de Marx notamment, mais on va parler de temps et d'énergie, donc sur des, sur des données beaucoup plus vastes que simplement la, la conception humaine. Alors pour finir un petit peu sur le euh, euh, fait de m'introduire... Euh, j'ai aussi choisi d'aborder tout ça, pas simplement de manière théorique, là je, je parle un peu de tout ça de manière théorique, et, et on abordera ces aspects-là, conceptuels, mais aussi d'avoir une vie expérimentale. Ça veut dire, alors pour prendre une analogie, imaginez un astronome qui euh, observe Mars ou d'autres planètes, hein, donc il, il observe en tant qu'observateur, et puis qui décide aussi de devenir astronaute. Donc j'ai aussi de, décidé de devenir un astronaute. Ça veut dire, j'observe le monde euh, de demain, euh, alors on n'en sait, sait pas tout, loin s'en faut, mais il y a un certain nombre de choses qu'on sait. On sait par exemple qu'on va avoir de l'intelligence sociale augmentée. On sait qu'on va avoir des crypto-technologies qui vont permettre des mécanismes de régulation de la complexité sociale nettement supérieurs à tout ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Et je vous en parlerai aussi. Hein. Voilà, Il y a des choses comme ça qu'on qu sait. On sait aussi que l'humain euh, va évoluer non seulement à l'extérieur mais aussi à l'intérieur dans sa subjectivité. On a, on voit par rapport à l'homme de Cro-Magnon, on a quand même pas mal changé. Hein, par rapport à des humains d'il y a un certain temps, on a pas mal changé. Et bien, il va y avoir aussi des changements qui vont se jouer dans notre subjectivité, dans notre représentation de nous-mêmes, dans notre expérience d'être vivant. Et ça, ça m'intéresse. Ça veut dire de ne pas simplement voir le monde extérieur objectif, mais aussi de voir le monde intérieur subjectif, de voir comment il va changer. Et il y a toujours un lien. Il y a forcément un changement chez l'humain, dans sa subjectivité, entre avant qu'il ait inventé le feu, ou la maîtrise du feu, et après. Entre avant l'imprimerie et après, ou entre avant l'écriture et après. On voit bien qu'il y a un lien entre l'extérieur object objectif, des infrastructures, des technologies, et combien ça change notre intériorité, notre expérience d'être vivant. Donc je m'intéresse à ces aspects-là. Et la seule façon de le faire consiste à avoir une vie expérimentale. Ça veut dire de me dire, à partir de ce que je peux observer dans cette physique du monde de demain, ce qu'on en sait déjà, comment je me transforme moi, comment je me prépare, comment je vais manger, comment je vais réfléchir, comment je vais respirer, comment je vais marcher, comment, euh, quels codes sociaux je vais euh, adopter, quelles structures de langage je vais adopter. Et vous allez voir, si on en parle, que tous ces domaines que je viens d'évoquer, j'ai fait des changements profonds dans ma, dans ma vie, notamment sur les structures de langage, sur les codes sociaux, sur l'alimentation, etc. Voilà. Alors, l'objet de ce soir, évidemment, on ne va pas pouvoir couvrir, euh, couvrir tout ça, mais euh, on va, si vous le voulez, je vous invite à, à un petit voyage, déjà de voir comment le, le design d'une monnaie, la façon de concevoir une économie à travers l'outil euh, des monnaies, euh, eh bien, peut changer complètement tout notre ADN social. Ça veut dire des sociétés humaines, voire post-humaines, en tout cas, très différentes, peuvent émerger de la façon dont on va penser ces choses-là. En fait, on fait de la génétique sociale. Quand on, dis, hein, quand on conçoit des monnaies, on fait de la génétique sociale. On, fait, on travaille sur l'ADN social. Parce que vous allez voir que penser des monnaies veut dire penser notre système de valeurs, notre représentation du monde, et qu'on va institutionnaliser hein, dans le design des de, de formes de monnaie. Ça va déterminer la façon dont on va construire nos échanges, quand on va créer, faire circuler aussi les les richesses. Et nous arrivons à une période vraiment passionnante parce que nous avons jusqu'à présent, depuis l'invention de l'écriture quasiment, hein, on utilise quelque chose qui s'appelle l'argent, un type particulier de monnaie, ça veut dire en émettant des unités de compte, hein, soit un seigneur ou un pharaon ou un roi ou une banque centrale euh, émettent des quantités qu'on va appeler des euros, euh, des dollars, euh, des, des tokens, ce qu'on veut. Hein, et on a toujours fonctionné sur ce, sur ce mode-là. Qu'il s'agisse de monnaie digitale, d'argent digital, ou euh, sous forme de papier, ou, ou pièce, ou, ou coquillage, ça garde le même principe. Ça veut dire qu'on émet une certaine quantité de quelque chose. Et on se dit, avec ça, les gens vont faire des échanges. Et on a toujours fonctionné sur ce modèle-là. Et vous allez voir que ce modèle-là a eu un certain nombre d'avantages, mais aussi des très gros inconvénients. Et nous allons voir qu'avec l'arrivée des crypto-technologies, eh bien, euh, on peut jouer des règles du jeu extrêmement différentes et notamment commencer à envisager des collectifs tout à fait distribués. Ça veut dire dans lesquels les mécanismes de prise de décision ne se trouvent pas concentrés dans les mains de quelques-uns mais puissent se trouver distribués dans l'ensemble. Et vous voyez que je ne réduis pas simplement ça à la question de la monnaie. Vous voyez aussi que j'utilise un terme dont vous allez, enfin, vous allez entendre de plus en plus, le terme de « crypto-technologie » et pas simplement de crypto-monnaie, mais de crypto-technologie. Je vais expliquer un petit peu ces, ces choses-là. Voilà, déjà pour vous faire un petit peu une, une vue d'ensemble, des choses que je, je fais, ça m'amène à accompagner un certain nombre de, de grands dirigeants aussi qui, bah, qui se questionnent, hein, qui se disent « Ok, bah, okay j'ai le rôle de ministre ou de, de PDG de, de tel grand groupe, et so what ?» Je sens bien qu'il y a un monde qui change et que le grand groupe dont j'ai la charge ou la, la responsabilité étatique dont j'ai la charge ne peuvent pas, par leur structure, faire face à la complexité de demain. Et voilà déjà aussi une chose essentielle en intelligence collective qu'on démontre, là je ne vais pas vous le démontrer ce soir, mais nous vivons encore à l'heure de ce qu'on appelle l'intelligence collective pyramidale. Ça veut dire dès qu'on a une moyenne ou une grande organisation, ça fonctionne sur un pouvoir centralisé de gens qui prennent des décisions, élus, autoproclamés ou en méritocratie, ça ça dépend des contextes, hein, mais donc, une petite, euh, un petit groupe de gens en charge de prendre des, des décisions, une chaîne de commandement, division du travail, et nous fonctionnons comme ça par défaut depuis toujours. Ces types d'organisations qu'on appelle intelligence collective pyramidale ont généré, ont produit la complexité du monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et ces organisations-là ne peuvent pas, par design, faire face à la complexité du monde de demain. Hein ça, il y a une pensée systémique derrière Quand il, on le voit dans l'évolution du vivant dans la biologie, vous avez par exemple des êtres monocellulaires qui ont commencé à faire des espèces de soupes de vie et puis ont commencé à créer des alliances ça ne faisait pas encore vraiment des corps ou bien des bactéries aussi qui s'assemblaient et puis à un moment il y a une telle complexité dans tout ça que soit ça stagne ou ça s'effondre hein, il y en a trop hein. soit il y a quelque chose un nouveau saut de complexité qui se met en place et hop on passe par exemple aux êtres pluricellulaires l'humain il a déjà fait ça il a fonctionné en mode tribal donc des petits groupes hein, des petits villages de quelques dizaines de personnes maximum et puis il y a eu un saut quantique quasiment qui a eu lieu avec l'arrivée de l'écriture et on a basculé vers de l'intelligence collective originelle le petit groupe vers l'intelligence collective pyramidale des empires des, des ce qu'on appelle les civilisations on a fait la bascule de la préhistoire avant l'écriture à l'histoire avec l'écriture et on voit que l'humanité déjà a franchi un niveau de complexité en restructurant son collectif. Ça veut dire qu'il y a une évolution des collectifs qui a construit notre espèce. Et nous vivons aujourd'hui une évolution d'une rapidité et d'une intensité, je vais rassembler dans quelques années, mais de cette même magnitude. Ça veut dire que le vivant social que nous produisons, nous les humains, eh bien, va s'avérer extrêmement différent de tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et ça s'avère très difficile à, à visualiser. Tant que si on n'y passe pas euh, 300% de son temps comme moi, je veux dire même moi qui y passe tout mon temps, j'ai du mal à voir euh, ce qui se produit, mais ça donne quand même quelques foudroyances, hein, quelques fulgurances pardon, euh, et ça permet déjà de voir des choses qui vont se qui vont se, se produire. Alors on va aller ce soir un petit peu plus dans le détail euh, parce que on a quand même le, le titre de blockchain dans dans notre dans notre meeting. Euh, je vais me livrer en fait à une critique que j'espère constructive de la blockchain parce que pour moi ça ne constitue pas l'avenir. Je pense qu'il s'agit d'une technologie transitoire comme l'avion des frères Wright, ils ont démontré qu'on pouvait faire voler un plus lourd que l'air. Bravo, magnifique. Et en même temps, je n'ai pas tellement envie de voler sur leur avion. Il fallait d'autres innovations avant qu'on arrive à faire l'aviation civile ou l'aviation de cargo ou militaire, mais pas, le premier, pas la première technologie. Eh bien la blockchain représente euh, une magnifique percée technologique et conceptuelle, je vais vous expliquer en quoi, mais nous devons euh, aller de l'avant et penser les systèmes vivants avec des technologies beaucoup plus adaptées au cahier des charges que, que nous, qui nous attend euh, pour demain. Donc on va parler un petit peu de ces choses-là. Euh, je vais maintenant quand même poser quelques définitions pour nous aider euh, justement dans nos échanges un petit peu plus tard pour qu'on sache un petit peu de quoi, de quoi on parle. Je vais commencer déjà par le terme de crypto-technologie. Crypto Alors vous voyez, ce, ce terme, vous allez l'entendre de plus en plus parce qu'il euh, a un côté générique. Ça veut dire qu'il ne pointe pas vers une technologie particulière. Comme, comme on dit aviation, ça ne dit pas un modèle d'avion, ça ne dit pas... Euh, tel modèle qu'on a créé ou telle marque, on dit aviation. Donc crypto-technologie, il s'agit d'un terme générique, il y a le mot technologie, vous comprenez bien, et puis il y a le terme crypto. Ça se réfère en fait à toutes les technologies qui vont arriver, ou qui, ont, qui existent déjà ou qui vont arriver, et qui vont permettre de faire des collectifs distribués. Ça veut dire dans lesquels les mécanismes de gouvernance, de prise de décision, euh, de validation, des contrats qui vont, se, qui vont se faire, que les gens jouent aux échecs ou qui euh, qu s'achètent ou se vendent des, des choses, peu importe, hein. à chaque fois on joue des règles du jeu finalement ensemble, et bien toutes ces choses-là se font de manière distribuée sans qu'il y ait un pouvoir centralisé. Ça peut sembler un peu de la science-fiction, sauf que ben, la biologie, elle fait ça depuis longtemps. Dans mon corps, il n'y a pas une cellule PDG euh, qui donne des ordres à des cellules vice présidents qui donne des ordres à des cellules directrices de département, des choses comme ça, ça ne marche pas comme ça dans mon corps. Les systèmes vivants, on voit bien qu'ils auto-émergent, il, il y a quelque chose de très organisé qui se fait, pas du tout d'aléatoire, hein, mais ça le suit des lois de, de complexité des systèmes vivants, mais ça ne fait pas n'importe quoi. Hein. Eh bien, il semble que les systèmes vivants humains, après que les cellules aient appris à s'auto-organiser de manière complexe pour faire des corps, eh bien, les sociétés, en particulier la société humaine, commencent à savoir faire des corps d'humains de plus en plus complexes et organisés mais ça ne va pas se faire par l'intelligence collective pyramidale. Il semble, je pense que l'histoire le dira, mais que l'intelligence collective pyramidale, donc née avec l'écriture, représente une courte phase de transition de quelques milliers d'années. On estime que l'écriture a commencé il y a à peu près 5000 ans, écriture sumérienne, on peut en discuter, hein. et puis elle a fait ses apparitions à des périodes différentes dans différentes parties du globe. Mais euh, grosso modo, finalement, ça fait de manière assez récente que l'écriture existe, et il semble qu'aujourd'hui, nous inventions euh, une sorte d'écriture dynamique qu'on appelle les crypto-technologies et qui vont permettre donc à des collectifs beaucoup plus élaborés, beaucoup plus agiles, parce qu'ils ont une intelligence distribuée, donc beaucoup plus agile, pour pouvoir exister dans le, dans le futur. Merci, ça va aller. Super, très gentil. Alors voilà le terme crypto-technologie. Pourquoi le, le mot crypto dedans parce qu'en en encryptant, beaucoup de gens pensent que ça permet la sécurité, ça permet d'éviter euh, d'accéder aux données euh, privées. Oui, ça fait, ça fait partie des choses. Mais surtout, le fait d'encrypter, ça permet euh, de... Plutôt que de travailler avec la donnée directe, ça permet de travailler avec une sorte d'empreinte de la donnée, hein, une empreinte unique. Et ça permet de réduire notamment énormément les flux. Par exemple... Euh, avec, euh, on peut prendre un long texte, je ne sais pas, comme la Bible, ou, la, ou euh, un texte de loi, peu importe. Eh hein. bien, en appliquant certains algorithmes, on va pouvoir extraire de ça une sorte d'empreinte qu'on appelle un hash, hein, qui va faire un certain nombre de caractères euh, qui semblent tout à fait aléatoires, qui n'ont aucun sens, hein, A7, Z8, dièse, machin, etc., hein, sur euh, X euh, caractères, mais qui constitue une empreinte unique de la source, par exemple, le code de la loi, le code du travail, par exemple, eh bien, ça va générer à travers cet algorithme un hash, ça veut dire une empreinte unique de ce, de ce texte. Si je change une virgule dans ce texte, eh l'algorithme produira un hash tout à fait différent. Et donc, je n'ai plus besoin de travailler sur le texte lui-même ou la source elle-même, je peux travailler sur le hash en tant que tel. Et ça simplifie énormément les choses, parce que non seulement ça amène, bien sûr, de, le, de la... Comment dire Ça permet de, de, de protéger euh, privacy, comment on dit en français euh, je pas, privées. Voilà, la sphère privée. Désolé, je n'ai pas l'habitude d'en parler en français, tout ça. Euh, et ça permet aussi de, de, de travailler sur la validation des données, de valider les données. Et quand je dis des données, ça veut dire... Euh, un coup aux échecs, si on joue aux échecs en ligne, ça veut dire un contrat signé, ça veut dire une transaction financière, ça veut dire toutes ces règles du jeu qu'on qu joue. Donc ça permet de valider de la donnée, ça permet de valider des changements de données. Voilà pour le terme de cryptotechnologie. ça va s'avérer quelque chose de central dans les, les infrastructures des collectifs qui vont, qui vont arriver dans les années qui viennent. On ne parle pas de 20 ans, là on parle de maintenant, ça, ça, se, ça se déroule maintenant. Ensuite, dedans, il y a les crypto-monnaies. Ben, les crypto-monnaies, il s'agit d'un sous-ensemble des crypto-technologies, c'est-à-dire le jour où on veut faire des, des monnaies, où les gens vont éventuellement s'acheter euh, ou vendre des choses, et eh bien, on va faire des, plutôt que des monnaies classiques, on va faire des crypto-monnaies. Mais retenez surtout ce terme de crypto-technologie. Pour mieux comprendre euh, ce dont je vous parle, finalement, à chaque fois qu'on a un collectif, il se définit par quoi un collectif Et eh bien, il se définit par le fait que des gens jouent des règles du jeu ensemble. Par exemple, ils disent on va jouer aux échecs ensemble. Ou par exemple, ils disent, on va s'acheter et se vendre des choses avec une monnaie euh, ou des monnaies en particulier. Donc, on va faire des plus et des moins sur des comptes. Ou par exemple, ils se disent, on va faire euh, du covoiturage ou de l'autopartage. Ils jouent une, une autre règle du jeu. Hein. Ou bien, ils se disent, on va partager euh, des recettes de cuisine et ils jouent encore une autre règle du jeu. Donc, à chaque fois, finalement, on a quoi On a des gens, je vais le dire en termes techniques, des agents, hein, et qui vont mettre à jour des données, une réputation... Euh, un compte, euh, un, un compte avec des monnaies, euh, des coordonnées GPS, euh, des adresses, euh, des choses comme ça. Donc ils vont mettre à jour des données suivant des règles du jeu auxquelles ils ont consenti. Voilà le, le, le truc général. Donc on joue aux échecs, qu'on fasse du covoiturage, que l'on fasse du commerce ensemble, euh, ou qu'on échange des recettes de cuisine. Euh, dans tous les cas, on joue des règles du jeu et on met à jour des données ensemble. Et toute la question consiste à savoir comment garantir que ces données s'avèrent justes qu'on a bien joué les règles du jeu et qu'on met des données à jour juste, Ça veut dire l'intégrité des données. On n'a jamais su faire ça autrement qu'en ayant une autorité extérieure, des juges, des arbitres, euh, des gens de loi, euh, des flics, euh, des directions générales, des banques, euh, etc. On n'a jamais su faire autrement qu'en ayant une autorité extérieure qui se charge de contrôler, qui sert dans ce qu'on appelle le tiers de confiance. Alors ça a un côté bien pratique. On a réussi à faire des choses assez extraordinaires. Sauf que, ça a aussi des inconvénients, et on les connaît les inconvénients. Tiers de voilà, quand on n'a plus confiance au tiers de confiance, notamment abus de pouvoir, déjà, bah oui, parce que ça donne du pouvoir à des gens. Hein. Déjà, ils voient tout, donc ils ont accès, euh, ils ont accès aux données. Euh, Erreur aussi, s'ils font des erreurs, Je veux dire, ça, ça fonctionne sur des maillons faibles, finalement. Si des gens en charge des prises de décision, ou de veiller, ou de réguler, se trompent, il y a tout le collectif qui... Euh, qui empathie. Hein. Euh, ils n'ont pas forcément toute la bande passante pour gérer la complexité finalement du système dans, duquel, euh, duquel ils s'occupent. Hein. Voilà donc ça pose des questions finalement assez, euh, assez importantes et tellement importantes puisqu'on le voit aujourd'hui avec les Facebook ou avec euh, les états-nations aussi qui posent des problèmes, hein, qui peuvent aussi euh, avoir du mal à avancer, avoir du mal à gérer la complexité, qui peuvent faire des abus de pouvoir aussi, on voit un petit peu tout. Eh bien ça mais on, ça nous met en mouvement, ça crée une émulation de recherche et développement pour créer des infrastructures qui permettent de se dire « Tiens, finalement, peut-on faire les mêmes choses ?» Ça veut dire faire du covoiturage, euh, euh, du commerce, euh, du partage de connaissances, de l'éducation, sans qu'il y ait un pouvoir centralisé. Et là, les crypto-technologies, maintenant, le permettent. Et ça, ça va nous amener à une évolution d'espèce. Il faut se dire que la capacité pour nous, l'humanité, de pouvoir créer des collectifs complètement distribués, ça va nous transformer à l'intérieur. On va le voir peut-être, je l'espère, ce soir en discutant à quel point nous vivons psychiquement conditionnés sur le modèle pyramidal. Nos structures de langage, notre structure psychique, nos façons de marcher, de manger, d'échanger de, les richesses, tout ça fonctionne sur l'ancien modèle. Et que cette, le passage à des sociétés distribuées va nous transformer à l'intérieur d'une manière qu'on n'imagine pas. Moi j'en ai le vertige tous les jours, euh, moi qui, euh, qui travaille, ça me donne le vertige de voir tout ce, qui est, tout ce que ça va changer en nous, dans notre psychisme et dans les types de sociétés qui vont émerger. Ni en bien ni en mal, je veux dire, quand je parle de changement, ça veut dire qu'il y a des trucs qui peuvent aussi s'avérer terrifiants. Hein. Je ne viens pas me faire le, le VRP des lendemains qui chantent, ça va nous poser des questions euh, assez énormes. Je vais vous donner un exemple sur lequel je, je travaille. Euh, je travaille sur un projet qui s'appelle « Vegan Nation ». Il s'agit d'une start-up euh, née en Israël. Alors je fais partie des gens végans. ça veut dire qu'ils ont choisi de, de manger sans cruauté animale. Hein, donc on, on peut manger sans tuer les animaux, sans les exploiter comme on le fait. Donc ça relève là d'une conviction personnelle, qu'on qu aura un monde meilleur si on, on arrête de massacrer les animaux, que ça résout aussi les questions de réchauffement climatique, etc. La pollution numéro un au monde aujourd'hui, ça vient de l'élevage intensif, il faut le savoir. Hein. Donc je fais partie des gens qui ont choisi de toute façon de changer leur alimentation donc sans cruauté, pour se sentir aussi bien et mieux physiquement et en accord avec leurs valeurs. Bon, les véganes on les appelle comme ça, il euh, y en a aujourd'hui, on estime, 300 millions dans le monde. Ça fait du monde déjà. Et ça grossit chaque année, très très vite. Il s'agit en fait de la, du mouvement humain aujourd'hui qui grossit le plus vite au monde actuellement. Il hein y en a eu 15% de plus rien que l'an dernier. Donc voilà, il y a une sorte de prise de conscience qui semble se, se faire. Eh bien, voilà un projet qui s'appelle Vegan Nation. Ça veut dire que finalement, 300 millions de personnes, ça peut faire une nation. Alors une nation, non pas une nation fondée sur un territoire physique, mais sur un territoire de valeur. Ça veut dire des gens qui, qui décident qu'ils partagent un même territoire de valeur et qui vont pouvoir faire ce qu'on appelle « battre monnaie ». Ça veut dire de créer toutes les structures étatiques, dont leur économie, ce qu'on ne pouvait pas encore faire avant. On va avoir les capacités de créer des États, des nations fondées sur des territoires de valeurs, c'est-à-dire des valeurs partagées, et qui vont se superposer aux États-nations classiques, non sans poser de questions, évidemment. Euh, il y en a certains avec lesquels ça va bien se passer, certainement il va pouvoir y avoir des ententes harmonieuses, parce qu'on vit aussi et encore sur des territoires physiques, et tant mieux. Donc, euh... Mais comment cette multidimensionnalité va se, se gérer ben, Je pense que dans certains endroits du monde, ça va se passer... Euh pas forcément très bien, voire dans le sang, avoir des, des mécanismes de répression forts. Et dans d'autres, peut-être mieux, mais je pense pas qu'on va pouvoir stopper ce processus. pas plus qu'on a pu stopper l'imprimerie. Donc Vegan Nation, pourquoi ça m'intéresse Je vous l'ai dit, évidemment, pour des valeurs, mais ça m'intéresse aussi en tant que cas d'étude. Parce que ça veut dire que des gens vont euh, adopter une constitution, euh, adopter des règles du jeu, justement, ensemble, dont euh, des règles du jeu qui disent « on arrête de massacrer les animaux », euh, on fait bien sûr aussi toute la, euh, toute la responsabilité sociale, euh, environnement, proximité, le bio ça fait partie aussi des choses, on ne fait pas travailler les enfants, enfin, il y a tout un cahier des charges. Et finalement ça propose euh, la possibilité de, partage, de participer à une nation dont le niveau et le standard éthique s'avèrent nettement supérieurs à ce que n'importe quel état-nation peut me proposer aujourd'hui, même les meilleurs. Moi ça m'intéresse. Et je pense que ça va intéresser beaucoup, beaucoup de beaucoup de gens. Par exemple, aussi de dire, tiens que si on met un système fiscal ensemble, puisqu'il faudra aussi qu'il y ait une fiscalité, si on veut faire une nation, c'est-à-dire qu'il faut créer de la solidarité, il faut partager les ressources. Eh hein. bien, par exemple, pouvoir participer, euh, avoir une, une transparence absolue sur où vont mes impôts. Éventuellement pouvoir décider de vers quoi je les dirige en pleine transparence. Par exemple, on, dit, on, on tombe d'accord que tout le monde, je sais pas, paye je sais pas, 40% d'impôts ou 30%, j'en sais rien. Mais de dire, tiens, je préfère en mettre plus dans l'éducation ou plus dans la, dans la santé ou plus dans la recherche, je trouve ça plutôt chouette de pouvoir participer de manière directe à ce genre de choses et d'avoir de la transparence dessus. Aujourd'hui, aucun État-nation ne me propose ce genre de choses. Donc, je vous donne cet exemple-là. Vegan Nation, ça va, ça va marcher ou pas, j'en sais rien, il s'agit encore d'une start-up. Mais il va y avoir euh, des monnaies qui vont fonctionner avec ça, dont une qui s'appelle aujourd'hui le, le Vegan Coin, qui va permettre aux gens véganes d'acheter et de vendre des biens et des services uniquement dans la sphère végane. Ça veut dire d'avoir la garantie que ça ne servira pas à la fabrication d'armes ou, euh, ou bien l'industrie euh, laitière ou... Euh, pardon. Voilà. Alors la, la différence justement de tout ça, pourquoi les crypto-monnaies justement, une monnaie classique des euros, des dollars, des roupies, des yens ce que vous voulez, ça n'a aucune intelligence dedans, moi mon euro je peux le dépenser dans le panier bio du coin, pas mal mais je peux aussi aller faire du tourisme sexuel à Bangkok ou, euh, ou acheter des, de, la, de la drogue ou des trucs comme ça, je peux en, ça n'a aucune intelligence la seule intelligence on ne peut la mettre que par l'extérieur ça veut dire de mettre des gens qui contrôlent et qui s'assure que, si possible, j'achète pas de la drogue ou je ne revends pas de la drogue ou des armes. Ça ne marche pas très bien. Une crypto-monnaie, on peut mettre l'intelligence dedans. C'est-à-dire les règles du jeu auxquelles nous avons consenti font qu'elle va aller vers tel agent et pas tel autre. Que la transaction va se trouver gravée à jamais et infalsifiable. Donc on entre dans un... Dans un et en plus sans le confier pardon et sans le confier à une autorité centralisée. Voilà aussi le, le côté inté intéressant, sans qu'on ait du flic partout, c'est-à-dire on a mis nos valeurs et notre, monde notre mode de fonctionnement dans le design même d'une crypto-monnaie. Il s'agit de, on peut les appeler des monnaies intelligentes, en quelque sorte, des monnaies qui incarnent nos valeurs, les valeurs qu'on peut avoir. Alors quand je vous parle de ça, ça n'empêche pas aussi euh, aux suprémacistes blancs euh, de se dire, eh bien on va faire aussi une, une nation de suprémacistes blancs. Hein. Je, je, je bien, il va certainement y en avoir aussi, hein. Euh, ou, des, ou des intégristes religieux de, de, de tout poil, peu importe les, lesquels, aussi de décider que, bah, on fait une nation intégrée, etc. Ça pose des sacrées questions. Mais en tout cas, on va avoir les moyens, quelque part, de créer des états-nations euh, dans les années qui viennent, lesquels vont perdurer, lesquels vont se montrer tellement sexy, et attractifs par rapport aux autres, ben ça, ça m'intéresse. Et j'espère de tout cœur, en participant moi-même à l'avènement de ces technologies, J'espère de tout cœur que euh, ben, un truc genre Vegan Nation, ou d'autres, il y en a d'autres qui vont arriver, mais qui ont des valeurs éthiques euh, élevées, eh ben, vont avoir du succès. Que les gens vont avoir envie d'y aller, parce qu'ils sentent qu'il y a beaucoup plus de possibilités, de développement, d'entente de, de, et de futur dans ces choses-là, que dans des formes plus, plus classiques. Et ça va évidemment poser beaucoup de, beaucoup de questions. Voilà, j'essaie de vous donner déjà quelques exemples d'une vue un petit peu plus large, si vous voulez, de choses qui arrivent, là, dans les années qui viennent. Je participe notamment au développement d'une technologie et d'une entreprise qui une technologie qui s'appelle Holochain, je vais vous la marquer d'ailleurs ici, comme ça vous aurez quelques noms et vous pourrez aller sur un site qui s'appelle holochain.org voilà qui va bien au-delà de la blockchain, qui résout les, les gros problèmes qu'a la blockchain aujourd'hui, à savoir le fait de faire du mining, l'énorme consommation d'énergie que ça, que ça engage, le fait que finalement au retour, on retourne à des modèles centralisés par conséquence, puisqu'il y a quelques miners aujourd'hui dans le monde qui contrôlent le mining, donc on retombe dans du, dans du centralisme. Donc voilà, Chain résout toutes ces choses-là, je vais pouvoir vous en parler un petit peu aussi ce soir pour qu'on comprenne évidemment de quoi on parle de manière un petit peu plus technique sur ces, sur ces choses là avant d'aller un petit peu plus loin je vais faire maintenant une petite, petite pause euh, savoir déjà comment vous vous sentez par rapport à ce que je viens de dire si vous avez quelques questions avant qu'on aille dans une phase peut-être un petit peu plus technique que je vous explique comment ça fonctionne tout ça et ce qu'on peut, qu peut en attendre si vous avez quelques questions oui. tout ça c'est par internet alors. Alors, je vais répéter les questions à chaque fois pour qu'on puisse enregistrer. Alors, tout ça, vous me dites, c'est par Internet. C'est oui. Internet Alors, oui, ça demande en tout cas euh, d'avoir des interfaces connectées. Je vais le dire comme ça. Hein euh, il faut savoir aussi que ces petites choses-là qu'on a dans la poche... Euh, on ne pourrait même plus appeler des téléphones d'ailleurs on pourrait appeler ça des, des, des trackers hein, des, <rire> des trucs qui captent des données euh, accéléromètres, température euh, chat, enfin tout ce qu'on qu veut euh, on va voir arriver bientôt ce qu'on appelle des mesh networks mesh networks ça veut dire la capacité aussi de connecter dans des milieux urbains comme ça nos routeurs ou nos téléphones portables en paire à paire ça veut dire qu'ils passeront plus par l'opérateur téléphonique et ça ça peut permettre de router du signal, euh, des, des idées, des, de coordonner des foules qui veulent aussi euh, s'auto-organiser, sans passer par des opérateurs centralisés. Et des technologies comme Holochain vont largement le permettre aussi. Ça veut dire de pouvoir garantir le signal, l'intégrité du signal, l'intégrité des agents, l'intégrité des, euh, des règles du jeu sans passer par, justement, un tir de confiance centralisé de type opérateur téléphonique, par exemple, ou de, de type opérateur Internet. Alors oui, de toute façon, il faut le savoir, ça, il y a quelque chose à, je pense, à comprendre aussi dans les mécanismes d'évolution. Nous, les humains, nous faisons partie, on peut se considérer comme une espèce technologique. Il n'y a pas le même humain avant le feu et après le feu. Il y a pas, je, je mets bien le mot technologique au sens large du terme. On se vêtit, euh, on a inventé le verre, on a inventé le papier, on a inventé l'imprimerie, on, euh, on a maîtrisé l'électricité, etc. Et à chaque fois, on voit bien qu'il y a un lien entre l'évolution de nous, les humains, et la capacité technique que nous, que nous déployons. Donc, euh, j'entends je, le terme de technologie, pas le dernier iPhone ou le, le dernier cri, mais vraiment, pour moi, vêtements ou des lunettes... Euh, ou euh, utiliser deux silex pour faire des, des étincelles on fait déjà de la technologie Alors, je l'entends dans ce sens euh, le plus large du terme donc allons-nous avoir besoin des prochains niveaux technologiques pour les prochains niveaux de complexité ouais, pour moi sans aucun doute hein cela va-t-il se passer ou y aura-t-il éventuellement euh, une grosse crise avant un collapse qui va stopper ça ou retarder ça je crois que personne ne peut le dire mais on se trouve en tout cas dans une période extrêmement fluctuante où, euh, des, où des effondrements majeurs peuvent arriver et stopper, ou ralentir, voire stopper, ce processus d'évolution vers euh, nouvelle, le niveau de, de, de complexité. Hein ce qui fait que je m'intéresse aussi tout autant, d'ailleurs sur un plan personnel, dans mes recherches, dans ma vie expérimentale, à la capacité euh, de pouvoir aussi vivre en autonomie sur un effondrement. Hein Ça veut dire, euh, tiens, il y a un effondrement euh, économique majeur, plus de banques, tout ferme, il se passe quoi et bien tout le monde a ici dans cette pièce, on fait quoi On se rue vers le premier supermarché du coin pour aller faire des stocks d'eau et de bouffe. Oui, mais sauf que tout le monde a eu la même idée. Et ben la fête commence là. Hein Comment on fait Comment on gère des situations Comment Sauf celui qui a fait son jardin. Sauf celui qui a fait son jardin, sauf celui qui a prévu, qui a fait quelques réserves chez lui, etc. Qui a prévu éventuellement une procédure d'évacuation s'il le faut, etc. Ou peut-être une communauté résiliente. Enfin voilà, toutes les questions se posent, effectivement. Vrai, Ça pose de très, de, de très bonnes questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser, à savoir une résilience en cas d'effondrement. Oui. Oui. Mais en tout cas, une chose qu'on peut se dire à coup sûr Qui va se chose. la société telle qu'on la connaît aujourd'hui n'a aucun avenir. Elle ne peut plus exister telle que nous l'avons connue. Donc. Soit il y a un effondrement, un big collapse qui arrive, personne euh, euh, l'attendait, enfin sauf ceux qui l'attendaient un petit peu quand même. Soit il y a une bifurcation, ça veut dire on réussit à atteindre le prochain niveau de complexité, ça veut dire créer des collectifs tellement intelligents qui savent gérer l'environnement, qui savent gérer le vivant, qui savent faire des choses autrement que dans l'économie de l'extraction ou, ou de la prédation. Mais ça ne va certainement pas se faire avec l'argent conventionnel, ça ne va certainement pas se faire avec l'intelligence collective pyramidale. Ça, j'en ai une certitude absolue, mes travaux le, le, le démontrent, hein. toute la recherche qu'on a le, le démontre. Et pour preuve, pardon il y a une the breakthrough, the Voilà, breakthrough, breakdown en, oui, en anglais, tout à fait. Hein. Le paradigme complet. Voilà, et peut-être un peu les deux à la fois. Ça veut dire euh, un breakdown, peut-être pas total, il ne faut pas non plus penser forcément euh, Apocalypse et, euh, et Walking Dead euh, demain dans la rue. Il oui. hein euh, y a des, des choses partielles qui peuvent se faire ou, ou graduelles, hein, par étapes. Mais entre-temps, ça, ça crée aussi un coup de boost hein, pour motiver, pour. Euh, bah oui, tiens, si on résolvait ces choses, mais autrement que par l'ancien modèle. Hein, donc il, y a, il va probablement y avoir un peu de tout, mais en tout cas, on entre dans une période d'extrême turbulence. Euh, et après, eh bien, tout se joue dans notre rapport à cette turbulence. On peut se sentir terrorisé. Et en général, on se sent terrorisé parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas étudié. Maintenant, si vous vous mettez à étudier et le breakdown et le breakthrough, eh bien, vous allez construire de la connaissance, et vous allez construire de la résilience, et vous allez construire de l'imagination et de l'imaginaire, et peut-être aussi devenir des gens en charge ou responsables de leur avenir, avec toute l'incertitude qu'il y a, on reste bien d'accord, hein, il n'y a rien de tracé. Mais savoir, ça veut dire pouvoir. Donc euh, plus vous étudierez, euh, et bien sûr les scénarios de collapse, et les scénarios aussi, The breakthrough, ça veut dire de, de passer à l'étape suivante, et plus vous allez, je pense, vivre une aventure intérieure extrêmement enrichissante, émotionnellement, intellectuellement, spirituellement euh, également. Voilà ce à quoi je peux vous, vous inviter. Avant que j'aille encore euh, dans le dans des questions techniques, oui, si... Oui. Oui Comment tu, tu vois le, la transition, cest à la coexistence entre les deux, les deux systèmes que tu évoques Est-ce que tu pourrais dire un mot sur la beat nation, je pense, ou après alors, quand tu dis entre les deux systèmes, ça veut dire Le système collectif, oui. euh, crypto, technologie, etc. Le oui. système actuel. D'accord. Les hmm. territoires de valeur, les états-nations que tu évoques, oui. actuellement. Alors, alors je, ré je récapitule ta question. Donc, comment je vois cette cohabitation entre le système actuel des états-nations, de l'intelligence collective pyramidale, et puis euh, ce qui arrive hmm. Je pense qu'on va voir beaucoup de scénarios euh, en même temps se, se produire, pas une chose d'un bloc. Euh... Par exemple, quand on regarde la Chine, euh, ils ont très, très clairement euh, aujourd'hui engagé une politique de blocage de tout ce qui peut amener des formes d'intelligence collective distribuée. Et en même temps, ils ont aussi une très grande faculté à pouvoir se, faire ce genre de choses. Et je le sais d'autant que euh, nous avons des dizaines de milliers de personnes en Chine qui suivent de près euh, Holo -Chain, par exemple. Hein, donc il euh, faut, faut arrêter de penser une nation euh, comme d'un seul bloc il y a bien sûr une diversité d'opinions y compris dans l'appareil politique etc euh, maintenant euh, au jour d'aujourd'hui euh, où je parle ça représente un état qui semble plutôt se diriger vers des, des, des formes répressives y compris l'Inde aussi, euh, des formes très répressives en France j'ai l'occasion actuellement de, de travailler avec la présidence de la république notamment parce qu'il y a un climat plutôt ouvert vers les crypto-technologies et je souhaiterais que justement on développe tout un appareil juridique euh, qui permette à la fois d'en faire pas un Far West, parce qu'on a eu un Far West là ces dernières années, euh, absolu, hein, mais quelque chose qui permette de ne de, de, de pas s'enfermer dans le vieux code du travail, le vieux code de, des entreprises, etc. Parce que là on se trouve tout de suite en la loi avec ce qu'on qu fait. Alors comment ça va se passer Je pense que de toute façon, euh, lorsqu'un système plus complexe et plus intelligent arrive, l'ancien ne peut pas y résister. Ça ne va pas se faire de manière linéaire, ça ne va pas se faire euh, éventuellement sans qu'il y ait des, des, des zones de friction, voire des zones de friction très douloureuses. Mais je ne pense pas qu'on puisse euh, arrêter, sauf éventuellement s'il y a un collapse. Mais de toute façon, hein, breakdown, breakthrough, ça ça arrive dans les années qui viennent. On ne parle même pas de deux ou trois générations. Ça peut arriver demain. Demain, on peut se réveiller, crise financière majeure. Et là, on, on attaque un sacré euh, sacré breakdown. Si on déroule les conditions simplement d'une crise financière, euh, est, on a un breakdown, et très fort. Hein. Euh, et puis, bah, il y a toutes les questions, évidemment, écologiques, les questions climatiques, euh, etc., qui vont qui vont aussi avec, peut-être sur des euh, durées un petit peu plus longues. Mais voilà, rien que le scénario économique, lui, reste le plus... celui qui a le plus de chances d'arriver. Et connaissant des, dir, des dirigeants de, de groupes bancaires de, de près, je peux dire que derrière, en, en off, il n'y en a aucun qui me dit euh, qu'il y a de l'avenir. Ils savent tous que ça va se casser, la figure. Enfin, ceux que je connais, en tout cas. Hein, ils le savent. Donc, euh, voilà. Comment ça va se passer On va voir. On oui, monsieur Pardon, il y avait un monsieur ah, qui... Oui, oui. oui, oui. Merci. Euh, J'aimerais savoir, je ne sais pas si ça a été abordé, parce que oui. je suis arrivé en temps. Je... Ça va, vous avez un mot d'excuse non, je... ouais. Ouais. Euh, alors, euh, vous avez expliqué, euh, le truc que j'ai saisi, c'est qu'on quitte le système, on quitte une sorte de centralité, mm -hmm. justement, pour aller vers un système où euh, les choses sont un peu moins centralisées, oui. décentralisées. Mm -hmm. Et euh, il me semble que la technologie blockchain n'est déjà, déjà pas centralisée. Mm -hmm. Alors qu'est-ce que la, la, la technologie que vous avez présentée, ou c'est peut-être une chaîne ouais. dit, va apporter en plus en fait que cette décentralisation qu'apporte la, mm -hmm. la blockchain Bon, bah, Je vais aborder ça effectivement dans, les, là, dans la deuxième phase. Peut-être finir sur les questions, sur les généralités, okay. ce que j'ai évoqué. Et puis on va aller effectivement dans les questions un petit okay. peu plus techniques. Ça, ça, je pense que ça, ça répondra à votre question sur la blockchain, la décentralisation, le post-blockchain, etc. Oui. Moi j'ai une question générale. Ouais. Je, je voudrais savoir comment vous perçoivez la haute finance mmh. euh, quand vous portez un projet comme la que vous mmh. allez chercher des financements. Mmh. Comment ces gens-là vous perçoivent, étant donné que vous êtes... Euh, une solution qui serait une alternative qui serait plutôt concurrentielle mmh. que mmh. alors donc je récapitule votre question comment finalement la finance classique perçoit un modèle tel que le nôtre tel que Holochain qui par son design finalement challenge euh, les, les infrastructures alors il y a je pense plusieurs choses euh, la première, euh, les gros mastodontes en général se fichent éperdument des petits moustiques et tant mieux, parce que ça permet au petit moustique de, de de de faire son nid, de déployer ses ses ailes, etc. Donc de toute façon, et de facto, on reste un, un petit moustique dans le, hein, je veux dire entre des entreprises qui font quelques centaines de milliers d'employés, de, qui brassent des centaines de milliards d'euros. Et puis une petite structure de 50 personnes euh, mais bon euh, on connaît l'histoire aussi on sait comment que tout commence avec euh, un petit nombre de personnes donc nous évidemment euh, on y croit il y a aujourd'hui des centaines de milliers de personnes qui suivent euh, ce qu'on qu fait mais enfin les, les mastodontes pour l'instant se rendent pas trop compte et ce qui permet déjà d'avancer de, euh, la deuxième chose euh, les mastodontes ont adoré la blockchain parce que mine de rien ça permet de se défausser d'un ensemble de coûts puisqu'on n'a plus, une fois qu'on a fixé les règles du jeu dans une blockchain, on n'a plus à payer, à mettre sur la table les coûts de, du tiers de confiance puisqu'on l'a distribué dans le système. Donc, ils adorent. Donc, euh, les, les États, euh, alors hormis les questions de Far West qu'on a pu voir sur tous euh, les, les lancements de, de, de crypto-monnaies euh, un petit peu yéyé, -yé, un petit peu Far West et avec beaucoup d'arnaques aussi, mais hormis ça, le principe de la blockchain, finalement, a beaucoup séduit euh, l'intelligence collective pyramidale, je vais le dire au sens euh, plus classique du terme. Donc ils ne voient pas trop arriver euh, le côté euh, disruptif de Rollochain parce que pour eux ça, ça continue un petit peu dans ce, dans ce même sens. Maintenant euh, comment vont-ils réagir lorsqu'ils vont se, se rendre compte J'en sais rien encore. Maintenant euh, j'ai moi un petit peu cette, euh, cette posture euh, aujourd'hui d'aller voir des dirigeants enfin en tout cas ceux qui me contactent et de leur dire, regardez ce qui arrive. Euh, soit vous voulez le stopper, mais vous n'y arriverez pas, soit vous pouvez réinventer votre métier, et là vous avez de l'avenir, vous avez des trucs extraordinaires à faire. Par exemple, du point de vue d'une banque, les banques ont déjà perdu le monopole de la création monétaire, par le crédit, parce que maintenant, il y a d'autres monnaies qui, euh, qui arrivent, et puis le modèle centralisé de contrôler les comptes et les, et les tuyaux, elles vont le perdre aussi bientôt. Et il y a des gens qui s'en rendent très bien compte, je, je le sais parce que je les connais. Hein. Bon, ben je leur dis, œuvrons euh, eh ben, ensemble parce que le métier en tant que tel de la banque, ça veut dire la gestion du risque, ça veut dire comment on va investir éventuellement des sommes d'une monnaie qui représente des formes de richesse dans le futur. Je veux dire, il y, a, il y a un beau métier derrière en tant que tel, mais pas forcément centralisé. Donc ils auront peut-être plus une approche de type permaculture, hein, de vraiment des écosystèmes humains, donc de devenir un catalyseur, Plutôt que de la culture intensive, c'est-à-dire de vouloir tout contrôler. Si je reprends cette, cette métaphore, ça s'avère vrai pour tous les systèmes vivants. On va voir ceux qui vont y arriver, puis ceux qui n'y qui arriveront pas, qui vont, qui vont disparaître, à mon avis. Et vous n'avez pas peur qu'en en fait, euh, en réaction, il y a un nouveau type de banque mm. qui sera sur un autre modèle Évidemment, les banques, ça devra avoir des opérateurs. Ça sera Apple, ça sera Google. Ça ne sera pas ceux qui gèrent les valeurs, mais mm. ceux qui gèrent les tuyaux. Mm. Vous n'avez pas peur de ça alors je répète votre question n'ai-je euh, euh, pas peur que finalement on retrouve des opérateurs qui gèrent les tuyaux une fois de plus hein alors ça pose une question euh, essentielle J'ai donné un terme un petit peu technique qu'on appelle l'enclosabilité par exemple là je vous parle euh, donc avec ma voix j'utilise euh, un signal et un porteur du signal qui ne permet pas d'enfermer ça, ça diffuse D'accord quand on fait de la fibre optique euh, ou du réseau classique, ça passe dans des tuyaux, euh, donc des routes, enclosables, ça veut dire con contrôlables, par, par quelques-uns. Là, dans ce, quand je vais vous parler de, de, de Holochain, on va voir qu'on travaille justement sur ces, des principes de non-enclosabilité. Hein. Ça veut dire que finalement, une fois qu'il y a un signal émis, alors soit on met une bombe partout, on fait sauter la planète, et là, euh, mais on ne peut pas l'arrêter sauf à créer un, un niveau de bruit qui va, qui va finalement euh, empêcher tout de fonctionner. Mais on ne peut plus fonctionner dans ce principe d'enclosabilité. Donc il y a un cahier des charges assez précis finalement dans ce que l'on fait et qui relève au départ de celui de la blockchain. Hein, la, la blockchain a cherché à résoudre ces choses-là. Elle n'a pas encore bien résolu le problème, d'où le fait qu'il y ait d'autres technologies qui arrivent, mais la blockchain a cherché à résoudre ce problème d'enclosabilité. De, voilà, donc euh, on, va, on va en parler de, de tout ça. Oui euh, je vous remercie, je ne connaissais pas la Vegan Nation, ouais. vous connaissez très certainement la Facebook Nation qui vient d'annoncer la semaine dernière qu'elle va battre monnaie bientôt, mmh. puisqu'elle vient créer son nouveau système bancaire, mmh. justement pour accueillir euh, tout le modus operandi de tout ce qui est Bitcoin et crypto-monnaie. Mmh. Donc vo voilà un exemple, euh, j'aimerais avoir votre avis mmh. là-dessus. Je vous invite aussi à regarder, s'est euh, passé quelque chose en 2011 très grave du Japon, euh, qui est euh, un, un séisme, un tsunami, les gens connaissent très bien, c'est la région de, de la préfecture de Fukushima, j'ai étudié toute la région entière qui fait un cinquième du Japon, qui mmh. s'appelle la région de Toku, et là vous avez l'exemple type de la société qui a été collapsée. Complètement, ouais. Je vous invite à regarder ce qui mmh. s'est passé par la suite, j'ai aidé ce gouvernement-là à passer à travers sont, Il restait deux choses essentielles qui ont permis à cette région de survivre. Ce sont les satellites et la mafia. C'est la mafia qui a apporté les premières aides à cette nation, à ce territoire. Je vous invite à regarder les échanges de valeurs, comment ils ont pu communiquer. C'est un laboratoire grandeur nature. Donc j'aimerais avoir votre avis sur Facebook. Alors, déjà, merci pour votre témoignage. J'aimerais bien qu'on puisse communiquer plus après là-dessus parce que votre expérience, évidemment, m'intéresse. Et Dieu sait si je regarde, j'explore des, des contextes collapsés, justement, voir comment ça se passe. Et il semble qu'il y ait certaines constantes qui ressortent. Donc, on pourra en, en discuter. Sur votre question, sur effectivement la Facebook Nation et sur le fait que, bien sûr, ils veulent, ils vont créer leur, leur crypto-monnaie et les autres aussi, bien entendu, ils ont tous intérêt à faire ça, et ils abordent tous avec le même paradigme, comment quelques-uns peuvent contrôler l'ensemble, de toute façon. Et ils abordent tous avec l'idée justement de battre monnaie, ça veut dire d'émettre une, une monnaie. Et là je vais vous inviter déjà à un changement de paradigme, ça ne s'avère ça va, ça va, ça va, ça va pas forcément facile, on peut créer des monnaies, qui n'ont rien à voir avec des tokens ou des jetons ou donc en quelque sorte des unités qu'on balance euh, qu'on balance dedans. Et je vais commencer justement à vous expliquer, à vous donner euh, des exemples euh, autres que ça. Je vais vous de, je vais vous dire en fait comment fonctionne un blockchain et vous allez comprendre euh, en quoi on peut faire autrement que ces, que ces acteurs qui veulent faire du qui veulent faire du centralisé et qui vont nous reproduire le monde d'avant de toute façon avec encore plus de concentration de pouvoir. Euh, avec euh, encore plus de l'ancien monde hein, ils ont tout intérêt euh, à ça euh, j'en profite d'ailleurs pour vous dire vraiment petite parenthèse que euh, je, je travaille sur euh, le, le scénario d'une série télévisée euh, que j'espère euh, un jour on, on verra sur un Netflix ou, ou ailleurs dans lequel euh, l'équivalent du patron de Facebook en tout cas un équivalent de Facebook donc tout à fait... Euh, Monopolistique dans le monde, devient, prend la présidence des États-Unis Avec les questions, que ça, les questions que ça pose. Voilà, Et donc, euh, question intéressante. Alors, je vais vous, je vais vous parler, vous, essayer de, de vous aider à comprendre comment euh, Holochain fonctionne, pour que vous ça vous aider à comprendre, en fait, de façon systémique, comment on peut faire des systèmes distribués, dans lesquels, justement, il n'y ait pas une autorité euh, centralisée. Imaginez qu'ensemble on décide de jouer aux échecs, je ne vais même pas parler d'argent, on décide de jouer aux échecs et on ne veut pas qu'il euh, y ait un méchant arbitre, Allez, tu vas jouer le rôle du méchant, méchant arbitre, Voilà, on ne veut pas le gros méchant arbitre parce qu'on sait que il peut, euh, déjà, il peut ralentir tout parce qu'il faut qu'il se trouve présent partout, il n'a pas le temps, euh, parce que, bah, tiens, il peut, on peut faire des petits arrangements avec lui parce qu'en plus un petit peu corruptible. Euh, ça va mal se passer ce soir. Bon bref, on veut faire ça de manière distribuée et s'assurer qu'on garde bien l'intégrité des données. On ne se trompe pas lorsque on marque les coups euh, puisqu'on mémorise les parties. Euh, on veut euh, pouvoir euh, avoir accès à la mémoire de tout ce qui a pu se faire. On peut avoir la garantie, on veut avoir la garantie des niveaux de chacun, etc. Bon, comment on, comment on peut faire sans qu'il y ait une autorité centralisée Eh bien, je vais commencer par euh, déjà une vision low tech. On ne va même pas penser high tech. On a tout simplement des papiers et des crayons, d'accord Alors voilà. Bah, tiens, par exemple, Chris et moi, on joue euh, on joue aux échecs. Hein et je joue, euh, par exemple, je ne sais pas, mon, mon, mon cavalier, alors je marque, voilà, cavalier C3, hop, je marque, cavalier C3 sur mon carnet. Voilà mon coup à moi. Jean-François a joué ça. Chris, euh, va, va marquer aussi sur son carnet, Jean-François a joué son cavalier en C3. Bon, ok, alors on peut se tromper déjà. Ouais. Mais en fait, je vais montrer mon carnet à Chris, je vais lui dire, Chris, j'ai j'ai bien rentré le truc Si oui, il signe. Donc il engage sa signature. Je vais aussi regarder son carnet. Donc on va faire en fait une visualisation croisée. S'il a bien écrit le truc, je signe. Bon, on peut encore se tromper ou encore faire une collusion. Peut-être qu'on n'a pas joué les bonnes règles du jeu, on l'a décidé ensemble, pourquoi pas. Mais on a décidé qu'on voulait jouer la même règle du jeu de tout le monde, à savoir les échecs. Eh bien, on peut avoir par exemple, au centre de la pièce, une urne dans laquelle on va tirer trois noms au hasard hein, de trois personnes dans la pièce qui elles aussi vont venir regarder nos carnets et vont jouer le rôle de notaire venir signer alors là ça devient déjà beaucoup plus résilient ça s'arrête pas là on a joué comme ça un certain nombre de coups et à chaque fois qu'on joue un coup je fais cinq photocopies de ma petite feuille de papier je la déchire en petits morceaux et je donne des petits morceaux à chacun dans la pièce c'est à dire que chacun a un petit bout de un petit bout d'information si je perds mon carnet je vais voir les gens à qui j'ai donné et je reconstitue les dernières données à jour vous voyez que rien qu'en faisant ça, j'ai fait un système ultra résilient. Alors, il peut y avoir de la corruption si tout le monde décide de changer les règles du jeu. À ce moment-là, peut-être que tout le monde a le droit de changer les règles du jeu et de faire un autre jeu, pourquoi pas. Hein on peut aussi se dire, bah tiens, finalement Chris et moi, on a envie de jouer une partie un peu différente des échecs, on va changer une ou deux règles du jeu, très bien. À ce moment-là, on évolue le code qu'on a décidé d'avoir, mais ça se passe qu'entre Chris et moi. Hein et peut-être que d'autres joueurs auront envie aussi de venir rejoindre cette communauté, mais on a aussi une capacité évolutionnaire dans ce qu'on qu a fait puisque ça ne se joue que sur de la signature en paire à paire, de manière complètement distribuée. Vous voyez, vous commencez à voir où je veux en venir Eh bien imaginez que maintenant on fasse ça avec du logiciel. Alors là, nos logiciels respectifs on fait ça par exemple sur un smartphone, on, on, joue, on joue aux échecs, toujours la crise et moi, mais en fait mon application va aller signer le coût, déjà le, le mien, et puis celle de Chris va signer aussi ça va vérifier que j'ai bien joué le coup dans les règles du jeu consenties avec le code logiciel, qu'il a aussi validé. Parce qu'on utilise le même logiciel, chacun dans la pièce, on a tous exactement le même logiciel. Et avec un hash, rappelez-vous, c'est hash, ça veut dire cette signature de ce logiciel qui fait qu'on a bien la garantie, qu'on a tous le même code, qu'il y a bien la bonne identité, qu'on a bien joué le coup. Donc les logiciels automatiquement vont mutuellement finalement se signer, automatiquement peuvent aller chercher un certain nombre de notaires, 1, 2, 10 000, ça dépend des enjeux, de ce qu'on a choisi d'avoir. Et puis une fois qu'il y aura eu cette vérification par crypto-signature, eh faire aussi euh, un mécanisme comme on le voit dans les films, vous savez les systèmes torrent hein, distribués, c'est-à-dire prendre des fractions de ça et aller en mettre des petits fragments sur des mémoires différentes dans l'ensemble le, dans du collectif ça paraît beaucoup plus économique que la blockchain qui répercute, voilà. qui re tout partout à chaque fois. Voilà. On duplique énormément en blockchain. Voilà, alors, pour euh, construire sur ce que Chris, tu viens de dire, tu dis effectivement, ça paraît plus économique que euh, la blockchain. Et oui, parce que la blockchain, effectivement, son principe consiste à dire, à chaque fois que Chris et moi on joue un, on joue un coup, eh bien, hop, ça doit s'inscrire... Dans, à l'identique dans un répertoire de chacun. Chacun a les coûts de tout le monde joués en tout temps et, à tout, et de, depuis, le, depuis le début qu'on fait les parties. Et doit en avoir un exemplaire identique. Donc vous imaginez un peu déjà la consommation de données en tant que telle et surtout l'algorithmique pour vérifier qu'on a bien écrit le nouveau bloc dans la chaîne hein, que ça se... et là on a ce qu'on appelle le fameux mining dans la blockchain ça veut dire en mettre en concurrence des ordinateurs surpuissants qui vont, je, je vous passe les détails, mais faire un calcul algorithmique pour s'assurer que la donnée ajoutée, le bloc ajouté dans la chaîne s'avère valide et pouvoir le signer. Le premier ordinateur qui a résolu le, le, la question algorithmique, eh bien, gagne quelques euh, bitcoins, quelques fractions de la, monnaie, euh, de la monnaie en question. Donc déjà, ça veut dire que euh, la blockchain ne sait pas faire autre chose qu'avec des monnaies, moi je vous ai parlé d'échec, je ne vous ai pas parlé d'achat et de vente. Hein Donc elle a besoin de fonctionner, elle a un système intrinsèque de monnaie euh, dedans, elle ne sait pas faire euh, autrement, elle consomme une énergie considérable, il faut savoir que rien que sur le Bitcoin aujourd'hui, qui rêve quand même une monnaie très marginale par rapport au, aux monnaies qu'on échange aujourd'hui dans le monde, hein, eh bien ça consomme déjà plus de 0,2% de l'électricité mondiale. C'est-à-dire le ratio, hein, ça fait comme euh, si euh, je voulais envoyer un euro un ami à Paris, et je mets 7 euros dans un camion, un semi-remorque, et j'envoie le semi-remorque pour amener 7 euros. Voilà un petit peu le, le ratio, si vous voulez, l'aberration qu'il qu y a. Alors la blockchain, ça a permis de résoudre, je vous dis quand même, ça, il y a une intention extraordinaire derrière le cahier des charges de la blockchain. Des gens qui ont voulu résoudre un problème de décentralisation, ils ont fait un travail remarquable. Mais ils ont fait un prototype. Et notamment avec cette, cette idée de ledger, ça veut dire de grands livres, que tout le monde doit avoir à l'identique, et pour le valider, on met en concurrence des milliers d'ordinateurs de, qui font du mining, qui doivent s'avérer surpuissants. Et aujourd'hui, chaque participant d'une blockchain doit gérer des centaines de gigabits de, de données, puisque ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et à chaque fois qu'on ajoute un agent dans le système, évidemment, et bien on ajoute de la complexité et de la charge de réseau. Là, sur ce que je viens de vous montrer dans euh, Holochain, il n'y a non pas une blockchain partagée par tout le monde, mais il y a des mini-chaînes, Chacun a la sienne. Et ça répond aussi au, au cahier des charges GRDP, ça veut dire de, de la donnée individuelle, parce que la donnée, ma, ma feuille de, de coups aux échecs, m'appartient. Celle de Chris lui appartient. On pourrait maintenant dire, oublions les échecs, on fait du, de l'autopartage, par exemple. Et ben on a à gérer quoi On a à gérer des noms, des réputations, euh, des coordonnées GPS, des choses comme ça. Eh bien, même chose, même principe, Des hein, euh, chauffeurs, il y a des gens qui se font conduire, euh, il y a des réputations sur la façon de conduire, etc. On ne fait que gérer finalement des données suivant des règles du jeu partagées. Et eh bien, les données de chacun appartiennent à chacun. On a la responsabilité de ces données. Ce que je vais en faire de ces données, à qui je vais les ouvrir et pourquoi, à moi de le décider. Vous voyez, donc là aussi, on a, avec cette, cette approche-là, quelque chose de tout à fait nouveau, où chacun devient responsable et propriétaire de ces données. Elles nous appartiennent. Elles se trouvent encryptées, elles nous appartiennent. Que l'on joue aux échecs, que l'on fasse des transactions financières dans une crypto-monnaie ou autre, elles nous appartiennent. Alors, pour parler maintenant de monnaie, parce que vous voyez, je vous ai donné un exemple avec des échecs. J'aime bien commencer par là, parce que là, je vous ai parlé de crypto-technologie, hein, et pour vous dire qu'on peut faire finalement des tas de règles du jeu qui n'incluent pas forcément des monnaies et Rollochain n'a pas de système de monnaie derrière, et ça constitue d'ailleurs un des, des, des traits de génie des gens qui ont pensé l'internet, ils n'ont pas attaché de monnaie à ça Si la, la, la, le flux des données, le TCPIP n'a hein, pas de système monétaire attaché à ça, on peut y rattacher des monnaies après à côté si on veut, mais il n'y a pas de système monétaire dans le protocole TCPIP il n'y a pas de système monétaire dans le protocole Rollochain non plus et ça, ça s'avère quelque chose de décisif parce que ça permet de faire, d'engager des rapports sociaux, des règles du jeu très différentes qui n'engagent pas forcément le fait d'acheter devant des choses, il y a des échecs. Alors maintenant je vais vous parler de, euh, projet, du premier projet fait sur Holochain qui s'appelle Holo pour vous donner une première application et vous pourrez aller sur le site qui s'appelle holo.host Alors, à chaque fois qu'il y a un protocole qui apparaît, euh, il ne sert à rien ce protocole tant qu'on ne le met pas en application dans quelque chose. Hein. Il y a eu la blockchain, qui, donc ce fameux papier euh, paru en 2008, et premier applicatif, le bitcoin. Donc, comment on peut créer une crypto-monnaie à partir de la blockchain et il y a le Bitcoin Et puis ensuite, il y a Ethereum et puis d'autres choses. Le premier applicatif d'HoloChain que nous, on a choisi de faire, et là, sous une forme d'entreprise, hein, euh, avec une raison sociale, avec des gens qui travaillent, etc., s'appelle Holo, qui a pour but de faire un véritable Internet distribué, un vrai, un vrai de vrai. L'Internet qu'on a aujourd'hui, il faut savoir que 70% du trafic, aujourd'hui, passe par les serveurs d'Amazon. Hein et il ensuite, il y a les autres, il y a les Google et tout ça, mais finalement, il y a quelques acteurs qui se partagent la part du lion hein, dans l'hébergement des, des, des données. Donc, euh, on ne peut plus tellement parler d'un Internet euh, décentralisé et encore moins distribué. Là, quand je vous parle d'Internet distribué, ça veut dire quoi Ça veut dire que chacun, avec sa machine, son smartphone, son ordinateur de, de bureau ou... Ce qu'on appelle un HoloPort, je vais aussi vous le marquer ici, HoloPort. L'HoloPort, il s'agit en fait d'une petite, euh, petite machine qui ressemble un petit peu à, à un routeur, hein, une petite boîte comme ça, voilà. qui fait à peu près cette, cette taille-là. Il s'agit en fait d'un petit ordinateur qui n'a pas besoin d'écran, qui n'a pas besoin de clavier, mais qui a un microprocesseur, qui a de la mémoire, et qui, 24 heures sur 24, va pouvoir donner dans le réseau de la puissance informatique. Ça veut dire, il va pouvoir héberger des applications distribuées. Rappelez-vous ce dont je vous ai parlé, euh, par exemple, jouer aux échecs, les gens qui veulent jouer aux échecs en applications distribuées, les gens qui veulent faire de l'autopartage en manière distribuée, les gens qui veulent faire de l'équivalent de Facebook, mais sur quelque chose de complètement distribué, vont pouvoir héberger les applications, soit sur leur ordinateur de bureau ou portable, soit, s'il s'agit d'applications pas trop gourmandes, sur leur téléphone portable, soit sur des Holoports. Ça veut dire ils achètent ça et ils le branchent sur leur routeur à la maison et il y a une machine qui participe au réseau et qui va délivrer de la puissance informatique 24 heures sur 24. Ça veut dire héberger leurs propres données ou sur leur ordinateur, même chose, hein, qui va héberger les applications qu'ils ont, qu ont choisi de, de participer et héberger des fragments d'applications des autres également. Puisqu'on est on bien qu'on fait quelque chose de, de distribué. Donc quand on parle d'applications distribuées ou de DAPS, ou de HAPS, Holochain Application, HAPS, hein, ça veut dire que tout le monde a le même code logiciel, tous les gens qui participent, ils ont le même code logiciel dans leur machine. Que cette machine s'appelle un smartphone, un ordinateur ou un HoloPort, on utilise un Internet complètement distribué, un nuage de machines qui se mettent en réseau et qui vont mutualiser leur puissance pour faire tourner des applications distribuées. Quand je dis bien application distribuée, ça veut dire qu'on ne parle plus d'une application centralisée sur un serveur, avec des clients hein, qui euh, se connectent au serveur. On dit bien que chacun a la même application sur son, sur, sur son ordinateur ou sur sa machine. Pour faire un petit schéma, une application centralisée classique, on a un serveur. Ce serveur s'appelle Facebook, s'appelle Amazon, euh, il s'appelle Google, il s'appelle tout ce que vous voulez, tout ce qu'on utilise aujourd'hui. Les applications qu'on a sur nos smartphones ici fonctionnent en se connectant à des serveurs, et puis on a toutes des applications qui vont se relier à ces serveurs. Hein voilà. Donc par exemple, si deux personnes utilisent Messenger, euh, eh bien, si la personne A ici communique avec la personne B, elles ont l'impression de communiquer directement, pas du tout. Ça passe par le serveur de Facebook Messenger qui va vers B, B répond, ça passe par le serveur et ça revient vers A. Voilà une application centralisée. D et toutes les applications qu'on a sur notre smartphone fonctionnent comme ça. Et les données, euh, le logiciel et les données se trouvent sur le serveur et contrôlées par qui ben Par quelques-uns. Et qui évidemment monétisent tout ça, enfin tout ce qu'on connaît, je ne vais pas revenir dessus. Une application distribuée, ça veut dire que les gens ici ont tous des smartphones, des ordinateurs, euh, peu importe, ou des rolloports, hein, et eh bien ça communique directement de personne à personne, et les signaux comme ça trouvent les routes hein, pour aller. Par exemple, si cette personne veut communiquer avec cette personne-là, et eh bien ça va passer par différentes routes, suivant les, les modèles classiques des réseaux, qu notamment le TCP/IP. Là, on a un modèle dit distribué. Oui. Ce schéma de gauche, c'est une dérive de l'Internet du début Est-ce que les créateurs de l'Internet, ils n'ont pas essayé de faire le schéma de droite, et c'est parti en brioche, et c'est devenu mmh. le schéma de gauche Existence. Et est-ce que le risque, ce n'est pas que le nouveau système dont vous parlez, ça devienne aussi mmh. un mmh. truc se un peu révisé, à gauche ouais. Parce que le fabricant de nos porte il va mmh. devenir l'Amazon de demain, mmh. et puis ça pas... fera. Mmh. Ah. Mmh. Alors. Première question déjà, effectivement, euh, ce mécanisme centralisé ici euh, ne relève-t-il pas d'une euh, corruption par rapport à un, une vision originelle distribuée Absolument. Et euh, le premier euh, le fondateur lui-même de, de, de l'Internet euh, le dit. Hein Comment C'était comme ça. Voilà. Tout à fait. Donc il y avait une vision complètement euh, distribuée et le protocole TCPIP euh, visait ça. Et justement, la centralisation euh, relève d'un processus pernicieux parce que systémique. C'est-à-dire qu'on peut avoir pensé au départ d'ailleurs comme les gens de la blockchain. Au départ, ils ont vraiment pensé à quelque chose de, de, de distribué. Ils n'ont pas réalisé que le mining allait se concentrer dans les mains de quelques-uns et qu'on allait par effet systémique revenir à un mécanisme centralisé. Donc dans tout le design qu'on fait de rollochain, chain on met vraiment dedans les mécanismes qui doivent empêcher des formes systémiques de centralisation. Pour moi, vous pouvez nous assurer que ça va marcher. Mmh. Donc on a vraiment la volonté oui. ça marche. Mmh. Alors, euh, bah déjà, d'une part, tout le monde peut aller voir le code. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de code pernicieux derrière. Euh, tout ça fonctionne en open source. Euh, si euh, tu ne te sens pas satisfait du code tu peux le faire évoluer, tu peux dire tiens finalement je ne crois pas euh, à la direction que ça va prendre, bah, tu prends le, le truc tu fais un forking et tu fais euh, évoluer et tu feras peut-être mieux que les autres, tu vois il y a aussi tous ces, tous ces aspects là, donc il y a l'aspect open source qui garantit euh, aussi euh, ces, ces, ces choses là et le fait que dans le design même justement la donnée et le logiciel fonctionnent de manière décentralisée, tu ne peux pas rassembler ça sur un serveur central donc de toute façon et ça commence à deux, on peut décider de créer une application qui va fonctionner que tous les deux, toi et moi et là on va mutuellement signer nos, nos trucs ça n'intéresse personne d'autre, etc. mais dans le, tous les cas le fait que par design il ne puisse y avoir que du logiciel localement présent et à l'identique sur chacune des machines et la donnée de la personne dans la machine ou les machines qu'elle qu utilise, voilà déjà une garantie on va certainement rencontrer d'autres problèmes, des choses auxquelles on ne pense pas, des trucs systémiques, il faudra y réfléchir dans les années qui viennent, mais tel que nous voyons les, les choses, le fait d'avoir finalement suivi ce que font les systèmes vivants, chacune de mes cellules a une copie des règles du jeu, ce qu'on appelle l'ADN. Mon ADN se trouve dupliqué dans chacune, de, dans chacune des cellules. Première chose. d'autre chose il n'y a, a pas de mining. Imagine si, tu imagines si chacune de mes cellules devait avoir en mémoire ce que toutes mes autres cellules ont fait comme transaction depuis le début de ma naissance. Ça amènerait à processer une, une information telle que ben, je, je cramerais comme un soleil. D'ailleurs, voilà. peut-être que les soleils, ça représente une blockchain qui a réussi. Bonjour. Oui euh, Je me sers par exemple déjà de moteurs de recherche autres que Chrome. Oui. Est-ce que c'est déjà une forme de, de décentralisation de moteur de recherche autre que Chrome, Chrome il s'agit oui, d'un navigateur euh, Ecosia, pas j'utilise Ecosia, ouais. qui est un moteur de recherche autre que, que le moteur de recherche. Mais Chrome, ça ne fait pas partie des moteurs de recherche, Chrome. Google. Vous voulez dire Google Oui. Pas Chrome, Google. Google Chrome. Chrome, il s'agit du navigateur. Vous parlez ah. de Google, parliez de Google Oui. oui. Ouais. Oui, il y a, il y a comme ça, des, des moteurs de recherche pardon, qui, euh, comme DocDocGo par exemple euh, qui, euh, qui visent des modèles centralisés et il y a plein d'acteurs aujourd'hui dans le monde de l'Internet euh, qui se rapprochent de nous aujourd'hui on, on aura d'ailleurs je pense dans le, euh, des annonces qu'on qu va pouvoir faire dans les, dans les mois qui viennent d'acteurs qui veulent justement euh, fonctionner de manière complètement décentralisée qui veulent sortir de ce, de ce modèle là je pense en particulier à Wikipédia on a un patrimoine de l'humanité vous imaginez si chacun pouvait avoir un petit, une petite fraction comme ça, un hologramme, si vous voulez, de, de Wikipédia sur ses différentes machines et que ça ne se trouve pas sur des serveurs centralisés, le fait qu'ils fassent comme ça des, euh, des demandes de financement régulières, leurs coûts principaux tiennent à des les coûts faramineux d'hébergement qu'ils doivent, euh, qu doivent payer et qui les rendent dépendants de fondations, notamment de Google et d'autres, qui leur donnent énormément de, de fric, mais vous imaginez la dépendance que ça... Que ça amène, ils ont pieds et poings liés par le système monétaire classique. Alors, pardon, il y avait, il y avait une personne. Euh, oui. Ouais, ce qui fait pour moi la force du bitcoin, mmh. c'est euh, le, le mécanisme de décision dans le, les choix d'évolution du protocole. Oui. C'est-à-dire de manière intrinsèque, il n'y a pas de chef de projet, il n'y a, mmh. a pas de, de créateur. Mmh. Donc, du coup, toute évolution technologique, des fonctionnalités, euh, doit être prise collectivement oui. par la communauté. Euh, au même titre que le mining finalement mm. c'est-à-dire que c'est un, un processus de décision qui est auto auto miné ce qui fait que les choix les directions de développement ne peuvent pas être corruptibles mm. vous voyez ce que je veux dire donc ça veut dire qu'on assure la confiance euh, dans la manière dont on développe la technologie et ma question c'est que comme vous présentez un protocole si moi je veux changer le code source mm. faire une modification euh, qui va décider au final que cette modification, elle est intéressante pour le protocole. Mmh. Alors, déjà, euh, juste une chose, je pour essayer de répéter un petit peu ce que vous, ce que vous dites, euh, dans euh, la, la blockchain, effectivement, il y a ce, ce modèle distribué, notamment sur la, sur la gouvernance. Maintenant, il faut aussi quand même savoir une chose, à partir du moment où tous les acteurs ont décidé éventuellement de manière consensuelle de changer les règles du jeu, hein. par exemple pour le Bitcoin, euh, eh bien, ou ce qu'on a vu sur Ethereum, par exemple, sur la deuxième version d'Ethereum, de, de eh bien, euh, ça oblige aussi à créer une nouvelle chaîne. On ne peut pas malheureusement se fonder sur les... Il faut repartir il faut à zéro. Hein. Et la blockchain, pour ça, ça représente aussi un inconvénient assez, assez énorme. Quand on a par contre les données, les historiques de données distribuées euh, sur chacun ça veut dire euh, la chaîne que tu as euh, pardon toi tout le monde hein euh, la chaîne que tu as sur les parties de aux échecs la chaîne que tu as euh, sur euh, le covoiturage ou l'autopartage la chaîne que tu as euh, sur euh, les gens qui mutualisent de l'énergie solaire par exemple etc hein, toutes ces chaînes là il s'agit de chaînes individuelles et que tu peux toi même décider de mettre et d'impliquer dans d'autres règles du jeu par exemple, tu participes à un groupe de mutualisation d'échanges d'énergie solaire sur Aix-en-Provence, et puis euh, tu déménages dans une autre partie euh, en France avec un groupe qui veut reprendre un petit peu les mêmes protocoles, mais avec des règles du jeu un petit peu différentes. Eh bien, tu vas pouvoir mettre à disposition ta chaîne d'historique énergie solaire, y compris ta réputation, par exemple, dans ce nouveau, euh, dans ce nouveau euh, module, et ce, qui, ce qui va permettre déjà une très très grande flexibilité évolutionnaire. Et Je dis ça parce que par rapport à ta question, ta question, tu disais mais tiens, si on veut faire évoluer le, le protocole, en fait, il s'agit d'une double question. Veut-on faire évoluer le protocole Holochain en tant que tel, ou veut-on faire évoluer une application, une app dans laquelle on se trouve Alors sur Holochain, bah, il s'agit de code source euh, ouvert. Si des gens disent tiens, nous on veut faire une bifurcation de ce truc-là parce qu'on pense que ça va mieux servir euh, telles autres applications, bah, tant mieux. Je veux dire, on va avoir un foisonnement, je l'espère. Après, tu peux choisir. Tu peux, tu peux choisir avec quel, euh, application, quel pardon, protocole tu veux fonctionner. L'essentiel consiste à avoir le choix. Il faut avoir le choix. Hein. Ensuite, au cœur d'une application, par exemple, des gens décident de faire un mécanisme de mutualisation d'énergie de, solaire. Bon. Eh bien, il peut y avoir. Euh, des gens qui se disent euh, bah, tiens on a envie de faire évoluer cette, euh, cette application ils vont créer ou alors de rajouter des choses sur l'application originelle les gens qui consentent à partager leurs données et à s'inscrire dans cette euh, nouvelle couche euh, applicative peuvent le faire et on ne peut pas le faire avec la blockchain voilà donc ça change ça donne des capacités évolutionnaires absolument considérables et qu'on trouve dans les, dans les systèmes vivants oui. la sécurité ah je vais hmm. parler de la sécurité en fait alors la question de la sécurité euh, reste de toute façon une question ouverte. À partir du moment où j'ai les clés de quelque chose, qu'il s'agisse de ma maison, de mon entreprise ou de mon, de mon logiciel... Euh... Parce que les serments, ils sont sécurisés. Oui, bien sûr, mais après... Ils sont mais... Ah oui, mais... Euh, alors attention, parlons, parlons justement de résilience. Parlons de résilience. Tous les serveurs, sans exception aujourd'hui, à ma connaissance, ont eu droit à des attaques et à des piratages énormes. Pourquoi Parce qu'on a une forteresse qui contient les données de tout le monde. Moi, si j'ai fait une bêtise, j'ai pas fait attention, je me fais piquer mes données à moi. Oui, ça, oui. hein, sur mon ordinateur. J'ai pas fait attention, mais ça, ça flingue pas l'ensemble du, ouais. du réseau, puisqu'il y a tout de, de distribué. Ça aussi, il faut le savoir. Oui, non, Très important. important suis... Vous voulez dire quelque chose tout à l'heure J'ai une question ouais. sur, euh, Finalement, je suis partiellement entendu il a, ouais. la, la remarque tout à l'heure sur la gouvernance... Euh, de la gouvernance de l'OTC, justement. Mm. Du coup, je m'interrogeais comment vous, vous anticipez d'utiliser vous les principes de l'intelligence collective dans la gouvernance mm. de l'OTC. Je comprends, là, la réponse, elle n'est pas tellement euh, en intelligence collective. Mm. Mais euh, du coup, euh, je me demandais mm. si vous réfléchissez à ça dans mm. pour bah, bénéficier justement de l'intelligence de plus de monde. Et je crois que c'est, de mon point de vue, c'est le, le point clé de ce genre de projet. De, de réussir à, à quelque part, à s'ouvrir à des gens qui ne sont pas mmh. au cœur du projet le départ. Bien sûr. Euh, ça, ça suppose que mmh. vous okay. des processus qui sont compliqués à mettre en œuvre. Mais... Alors, il y a plusieurs choses. Euh, déjà, comment réfléchir au processus de gouvernance de la Encore une fois, il faut savoir que la blockchain, il s'agit d'un protocole, comme la blockchain, comme le, le HTTP, comme le TCPIP, etc. À chaque fois, finalement, euh, bon, quand il s'agit de choses open source, on a déjà finalement des protocoles d'intelligence collective dans l'open source. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer les choses. On va voir, on ne sait pas encore. Parce que euh, ça se trouve devant nous, ça, on reste encore au début de, de, de ce processus. Il y a toute une réflexion euh, à faire et des gens comme toi qui veulent euh, éventuellement venir euh, réfléchir à tout ça, bienvenue. Euh, voilà, parce qu'on sait qu'on euh, qu ne va pas tout faire euh, les petites mains avec, euh, avec quelques-uns. Donc, question ouverte. Hein. Ensuite, euh, maintenant je n'ai pas fini de parler d'Holo parce qu'il y a des éléments assez importants que je voulais partager avec vous parce qu'il y a aussi des questions de gouvernance là-dessus. Je vous disais, Holo ça représente une application euh, qui permet donc aux gens de créer un vrai Internet distribué. Ça veut dire de mettre de la puissance informatique dans le réseau pour, faire, pour héberger, faire circuler des applications distribuées, soit celles qu'ils utilisent mais aussi d'autres qu'ils n'utilisent pas mais que d'autres utilisent. Ça veut dire de pouvoir aussi héberger chacun un petit fragment d'application de, de, des autres et de donner de la puissance informatique. Pourquoi les gens feraient ça Pourquoi finalement j'investirais euh, par exemple 1000 dollars dans un roll un peu puissant ou 500 dollars dans un truc un peu moins puissant Ou pourquoi j'ouvrirais mon ordinateur, mettre de la puissance informatique à disposition dans le réseau Eh bien parce que je vais pouvoir gagner une crypto-monnaie qui s'appelle le roll of fuel Roll of Fuel. Donc là, on a mis un incentive de base. Voilà. Roll of Fuel. Le roll of Fuel, plus je vais donner de la puissance informatique, soit parce que j'ai un holoport qui fonctionne 24 heures sur 24, soit parce que je mets mon ordinateur à disposition. Donc si je donne un excédent de puissance informatique dans le réseau, plus que je n'en consomme du réseau, eh bien je vais gagner des roll of Fuel. Si je consomme plus de puissance informatique dans le réseau que je n'en donne, je vais payer les off fuel Principe classique euh, qu'on connaît sur de l'énergie solaire ou sur euh, des, des, comment dire, des échanges carbone ou des choses comme ça. On appelle ça un principe de crédit mutuel. Dans le principe de crédit mutuel, je vais changer de couleur, vous avez tous les gens qui démarrent avec un compte à zéro. Voilà. Et puis par exemple, cette personne euh, va consommer euh, de la puissance informatique de cette, de cette personne. et eh bien, elle va se retrouver par exemple avec moins 100 et l'autre avec plus 100. Et puis euh, cette personne, ici, va euh, utiliser de la puissance informatique de l'autre pour, par exemple, 75. Et eh bien, cette personne va se trouver à plus 75 et cette personne va se trouver à plus 25. Cette personne ici va offrir de la puissance informatique à celle-là pour euh, 200. et eh bien, elle va se retrouver à plus 100. Et l'autre à moins 200 et ainsi de suite. Si on fait la somme de tous les comptes, on a combien Zéro. On a zéro. Ouais, trop fort. Hein voilà. On appelle ça un principe de crédit mutuel. Y a-t-il eu une émission de tokens ou de jetons ou de coins Non. On fait ce qu'on appelle, on fait, on fait ce qu'on appelle de la euh, crypto-comptabilité. Hein euh, ce qu'on essaie finalement de faire dans ce, dans ce qu'on fait euh, ici, il y a un mot-clé qui s'appelle la composabilité. On donne aux gens des Legos. Quand on offre euh, à nos enfants des Legos, on ne leur dit pas ce qu'ils doivent faire avec. Ils vont apprendre à composer des choses. Alors un gamin, euh, pour ceux qui ont eu des enfants et qui ont eu des, des Lego, des jeux de cubes, même chose, hein. ça commence avec des petits trucs euh, pas très sophistiqués, un peu maladroits, et puis ils évoluent, et puis ils jouent avec d'autres, et ils apprennent des choses d'autres, et... Il y a cette composabilité. Lorsque l'humain a créé par exemple l'alphabet, enfin, ou les, ou les langues écrites, les langues écrites fonctionnent sur de la composabilité. Ça ne dit pas ce qu'on doit écrire avec. Avec l'alphabet, on peut écrire Mein Kampf, des pamphlets racistes, mais on peut aussi euh, écrire des poèmes d'amour, on peut écrire des belles constitutions, des beaux contrats de, de travail, enfin des, des choses, des choses assez, assez merveilleuses. Il n'y a pas dans l'alphabet du bien ou du mal. Il y a un potentiel. Et Puisqu'on parle de liberté, de philosophie de la liberté, ce qui m'intéresse, c'est ce qui nous intéresse dans, dans tous ces, ces gens qui, euh, qui développent ça. Et au-delà de Holochain, justement, donc de ces gens qui, qui recherchent ces, ces technologies, je crois qu'ils ont en commun le fait de vouloir mettre de la composabilité, c'est-à-dire de donner aux gens de quoi faire, de quoi, par exemple, composer des nouveaux euh, écosystèmes économiques, de quoi composer des nouvelles nations, de quoi composer des nouvelles règles du jeu et d'avoir des outils assez faciles et assez accessibles pour le faire. Dans, euh, et, et la vie, elle fonctionne comme ça. L'ADN, euh, ça permet de faire un grain de riz, une mouche, euh, un champignon, euh, un être humain ou un oiseau. Il y a une extraordinaire composabilité qu'a qu utilisée euh, la nature. Et une des conséquences de la composabilité, ça s'appelle l'interopérabilité. Je joue au Lego, on joue au Lego, et euh, eh bien, tiens, puisqu'on utilise les mêmes briques fondamentales, on peut mettre nos jeux ensemble et décider comment on va interagir et faire, euh, et faire une intersection dans nos jeux respectifs, parce qu'on utilise les mêmes briques fondamentales, hein, on utilise cette, cette composabilité. Donc, il euh, y a quand même un avant et un après. Il euh, y a un avant et un après, le langage vocal, lorsque l'humain a commencé à maîtriser les phonèmes, pour donner des représentations abstraites de son expérience, il y a un avant et un après. Lorsque l'humain a commencé à utiliser l'écriture, c'est-à-dire des signes sur un support physique pour représenter sa réalité, il a augmenté sa composabilité. Eh bien, je crois que dans ce qu'on fait là, notre espèce, par tout ce foisonnement de recherche, cherche son nouveau niveau de composabilité. Ça veut dire sa capacité de pouvoir se recomposer dans des collectifs et avec des règles du jeu beaucoup moins rigides ou limitées que ce qui a fonctionné avant. Ça a fonctionné pendant un certain temps, puis ça a atteint un seuil de critique de complexité, et ça donne une émulation pour chercher comment l'humain va créer une sorte de surlangue. Je reprends le terme de Pierre Lévy, philosophe, qui a écrit des, des ouvrages magnifiques sur l'intelligence collective. Ça veut dire des sortes de langage dynamique, L'écriture, elle la rien de dynamique. Une fois qu'on a écrit un truc, ça va se figer sur un support. Ça n'évolue plus tout seul. Une langue dynamique, ça veut dire ce qu'elle représente coévolue avec le système. Et toutes ces jeux, ces applications distribuées qu'on va faire vont coévoluer avec le système. Elles vont s'écrire, écrire des réalités, des représentations entre elles et coévoluer avec le système. Et là, on a un niveau de composabilité, du vivant social absolument extraordinaire qui se, qui se présente à nous. On a un truc incroyable qui arrive. Avec toutes les questions, toutes les peurs aussi que ça peut, que ça peut susciter. Et donc voilà, l'invitation voilà, que je vous donne vraiment avec mon cœur, euh, continuez à vous renseigner sur, sur toutes ces choses-là, observez-les, devenez-en des utilisateurs, des acteurs, etc. parce qu'il n'y a rien d'écrit, on a cette composabilité qui, euh, qui arrive. Alors encore très geek euh, pour l'instant, mais vous allez voir dans les années qui viennent, vous allez pouvoir participer à la création d'écosystèmes économiques euh, de, ou de règles du jeu euh, pour partager l'énergie, des ressources, de l'éducation, etc., qui n'ont plus rien à voir avec les institutions pyramidales qu'on a connues jusqu'à présent, qui vont offrir des niveaux de composabilité, je pense, accrus. Voilà. Pour le meilleur et pour le pire aussi. Hein Encore une fois, l'alphabet, euh, ça a permis de faire des choses euh, pas très belles et aussi euh, géniales, mais dans tous les cas, on a augmenté notre, notre potentiel, voilà, il y a quelque chose qui va augmenter notre potentiel dans tout ça et je vous propose qu'on finisse euh, là-dessus et puis on pourra peut-être continuer à discuter un peu dehors devant mais on va surtout laisser la, Merci. la place ici Merci